Alors, je m'appelle Mélodie, j'ai 32 ans, je suis manipulatrice radio au CHU de Rouen. Euh, auparavant, j'ai travaillé 10 ans dans un hôpital des Yvelines et je suis arrivée il y a deux ans par mutation. J'ai choisi le CHU de Rouen parce que je voulais gagner en expertise dans mon domaine, je voulais développer le tutorat et euh, je voulais faire évoluer ma carrière. d'exercer le métier de manip radio au CHU, c'est qu'on a un plateau technique qui est très diversifié, donc c'est très polyvalent. On peut faire de la radiologie conventionnelle, du scanner, de l'IRM, travailler au bloc interventionnel, faire des mammographies, des échographies ou travailler euh, spécialisé en pédiatrie. Euh, moi, du coup, je me suis spécialisée en IRM, c'est ce qui me plaisait le plus. Et là, du coup, prochainement, je vais faire une formation pour partager mon temps de travail à mi-temps avec de la recherche clinique. Pour moi, travailler au CHU, c'est avoir la certitude de gagner en compétences et de faire un métier passionnant.